Bonjour, dernièrement j'ai accompagné une équipe qui souhaitait via les constellations et via leur corps euh, déterminer quel était le juste périmètre d'action de, euh, de leur collectif. Donc plusieurs personnes dans l'équipe étaient en train de déménager et ils se demandaient si c'était une opportunité pour agrandir le terrain de leurs interventions ou pas. Donc, on a fait une constellation et voici ce que ça donne. Alors voilà, l'idée, c'était d'avoir deux cercles concentriques. L'un qui représentait euh, la situation actuelle, le périmètre actuel, et l'autre qui représentait le périmètre le plus grand. Donc, on a déterminé ensemble ce que ça voulait dire. Euh, et donc, le plus grand, ben, c'était euh, l'Europe euh, la, la la francophonie euh, donc du coup on était au niveau de de la france de la suisse et de la belgique ça c'était le périmètre qui était le plus grand pour eux et puis après il y avait le périmètre qui était l'actuel c'est à dire en grande majorité sur bruxelles et puis les personnes on se sont mis vraiment au niveau de leur cœur et ont déterminé avec leur corps avec leurs pieds quelle était la zone de confort pour eux certains se sont mis carrément par là voire ici là il y en a une qui a dit moi je sens que une intervention en, en Espagne ça me mettrait en joie d'autres ont été ici d'autres encore sont restés à l'intérieur et puis, la plupart étaient plutôt dans la zone tampon. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que les pieds disaient autre chose que la tête. C'est-à-dire que certaines personnes n'auraient vraiment pas du tout, avec leur tête, eu envie d'agrandir le périmètre d'action. Mais quand ils sont positionnés avec leurs pieds sur, euh, sur la, la, la carte avec les deux cercles, là, ça devenait vraiment euh, confortable pour eux de pouvoir envisager euh, d'aller plus loin. Et du coup, ça a développé différentes idées. Et puis, on a déchargé le champ et on a refait la même chose, mais avec une autre thématique qui était l'agrandissement de l'équipe. Donc le cercle du milieu représentait l'équipe actuelle, ils sont cinq. Et euh, on a imaginé que le grand cercle, c'était 20 personnes dans l'équipe. Et là, on a été voir ce qui était le plus confortable pour eux en 2023. Donc fin 2023, qu'est-ce qui est le plus confortable pour eux Et puis, dans trois ans, qu'est-ce qui est le plus confortable pour eux et donc, voilà, ça, ça permet de clarifier euh, ce qui est pertinent pour l'équipe, de voir que dans le temps, l'agrandissement de l'équipe était complètement OK, euh, jusqu'à une dizaine de personnes, voilà, 20 c'était trop. Euh, et donc, du coup, de voir qu'avec le corps, il y a des choses qui se vivent différemment et qu'on peut, du coup, élaborer des stratégies qui viennent d'un espace de confiance que ça convient à l'équipe plutôt que de projeter des peurs sur un éventuel agrandissement euh, parce qu'on euh, on, on ne le sent pas. Et donc le fait d'avoir à la fois une échelle temporelle qui varie, de dire ok, 2023, on ne touche pas à l'équipe, mais par contre, euh, dans 5 ans, on est à l'aise à 10 et puis du coup, de dire, ok, dans trois ans, on est, là, on est à l'aise à combien Et puis d'aller voir, d'aller voir à chaque fois comment, euh, comment ça bouge pour chaque personne de l'équipe. Voici une proposition pour euh, vos collectifs, pour aller sentir d'une autre manière ce qui semble juste euh, dans, dans l'agrandissement géographique, l'agrandissement d'une équipe. Je m'appelle Nancy Larding, je suis conseillatrice de projet. Et si vous êtes un collectif, ou si vous connaissez des collectifs qui auraient envie de faire appel au subtil, au sensible, au corporel, à l'intuitif, pour prendre des décisions, pour mettre davantage d'harmonie dans son système, faites-leur suivre les vidéos. À bientôt.